« Y a-t-il un sceptique dans la salle Le véritable scepticisme est-il encore en vie Y a-t-il des personnes qui sont au quotidien, dans leurs actions, de vrais sceptiques ?» Bonjour, c'est Tony, et dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de parler de scepticisme. Comme tu l'as vu, le titre « Le scepticisme est-il mort ?» ben Évidemment, euh, je tourne cette vidéo avec un brin de colère. Je vais bien entendu expliquer euh, la raison à cette colère puisque je pars du principe que le scepticisme est une perspective, une philosophie extrêmement séduisante, extrêmement satisfaisante pour l'homme qui cherche à mener, l'homme avec un H majuscule, qui cherche à mener sa vie en évitant de se tromper, de commettre des erreurs et de s'illusionner. Le scepticisme semble être l'allié de celui qui recherche ce qui est vrai. Alors bien entendu, la raison pour laquelle je tourne cette vidéo, c'est pour critiquer de manière appuyée, argumentée, ce qu'on pourrait appeler le scepticisme d'apparat, c'est-à-dire les personnes qui prétendent être sceptiques, qui affirment être sceptiques, qui euh, promeuvent de manière générale sur les réseaux sociaux ou ailleurs le scepticisme et aussi le scepticisme scientifique, mais qui en réalité n'incarne pas pour de vrai, ce qu'est à la base le véritable scepticisme. Alors qu'est-ce que le scepticisme à la base ben, Il faut euh, historiquement se tourner vers le premier personnage illustre, euh, Pyrrhon d'Hélice. Pyrrhon vivait en Grèce avant euh, Jésus-Christ. Je n'ai pas les dates exactes en, en tête, mais je t'invite à regarder la page Wikipédia de Pyrrhon d'Hélice qui documente un petit peu ce que l'on sait de ce personnage. La particularité de Piron, c'est qu'il a été formé par des gymnosophistes, donc des ascètes, des philosophes indiens qui vivaient nus et qui encourageaient le détachement matériel, l'ascétisme. Ensuite, Piron a été formé par des mages. C'est un philosophe, Piron. Et euh, plus tard, on a donc un mouvement qui se nomme le pironisme, qui est au final un hein, des euh, précurseurs. De ce qu'on considère aujourd'hui comme le scepticisme contemporain. Alors, on ne va pas s'attarder plus longtemps sur la vie de Piron et du Pironisme, puisque voilà, il y a assez peu d'écrits finalement, en tout cas de sa part, les enseignements ont été un peu perdus, mais l'idée qui était véhiculée par le scepticisme de Piron, c'est l'idée de, de se méfier des, des positions, de prendre. Un, une position, d'adopter une perspective, de se méfier donc des croyances, de se mé méfier de ce qu'on prétend être une vérité, et de questionner, de douter. C'est pour ça que je disais, le scepticisme est extrêmement satisfaisant pour celui qui recherche euh, la vérité, et en tout cas éviter de se tromper. Encore faut-il que la vérité existe. Et c'est un moment dans la vidéo où je vais prétendre que c'est le cas. Je vais faire une affirmation extraordinaire. On pourrait penser que c'est du coup à l'encontre complet de ce qu'est le scepticisme. Mais euh, la position que j'ai aujourd'hui sur la réalité et quand je tiens des propos sur la spiritualité, la non-dualité, le sens de l'existence et toutes ces choses-là, je ne peux plus me considérer comme un sceptique. Je ne peux plus euh, aborder euh, cette euh, étiquette qui est pourtant très confortable. Le sceptique doute, le sceptique suspend son jugement, le sceptique s'interroge. Mais euh, quant à la nature de la réalité, euh, je ne suis plus dans le doute ni dans l'interrogation. Et ça pourrait être euh, pris, perçu comme étant du dogmatisme, de l'idéologie ou de la croyance. Et euh, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que partons du principe que la Terre est ronde et qu'on s'entende là-dessus. Eh bah, bien... Celui qui est sceptique, puisqu'il voit qu'il y a des gens qui affirment que la Terre est plate, il voit qu'il y a des personnes qui affirment que la Terre est ronde, il voit des documents de part et d'autre, il s'interroge. Le véritable sceptique s'interroge Tiens, c'est vrai, mon expérience subjective me laisse à penser que la Terre est plate, effectivement, puisque je marche dessus. Je ne perçois pas sa redondité. Quand je me déplace, à, à, à mon échelle, selon ma perspective individuelle et subjective, je, je ne vois pas sa rondeur. Mais peut-être qu'elle est, peut qu est plate, peut-être qu'elle est ronde, il va falloir que je sois sceptique et que j'aille jusqu'au bout de mon questionnement. Et bien au bout d'un moment, quand cette démarche sceptique est poussée jusqu'à son extrême, et qu'il y a donc une recherche de la connaissance, et bien il y a découverte que oui, la Terre est ronde, elle n'était pas plate. L'idée que la Terre était plate était une erreur. Donc je ne suis plus sceptique quand je, je, je valide cette connaissance que la Terre est ronde. » Et bien pour un, un zozo qui débarquerait dans l'environnement et qui m'entendrait affirmer avec aplomb autorité que, oui, la Terre est ronde, elle n'a jamais été plate. C'était une erreur de perspective, de discernement éventuellement, ou une absence de connaissance. Celui qui entendrait ça dirait « Ben non, <rire> c'est une croyance !» Et eh non, ce n'est pas une croyance, c'est une connaissance. Donc, quand je parle de la spiritualité, et quand je dis « la réalité est spirituelle », c'est quelque chose qu'il est possible de réaliser. Il n'est pas question de croire, il n'est pas question de préférer, il n'est pas question d'être séduit par une idée, une théorie. Parce que ce à quoi ça ressemble, quand je l'affirme, pour celui qui n'a pas développé la connaissance, pour celui qui n'a pas poussé son scepticisme jusqu'au bout, ça ressemble en tout point, à une idéologie, à une croyance de plus, une croyance spirituelle. Et on est, euh, dans les années 2020, ça ressemble complètement à ce qu'on pourrait appeler du New Age. Puisqu'une personne qui parle de spiritualité dans les années 2000, euh, bah, si elle ne, elle ne revendique pas une appartenance à une religion quelconque, parce que c'est mon cas, je critique d'ailleurs abondamment la plupart des traditions et des religions, tout en leur trouvant... Euh, des, des points communs évidents qui sont le rappel à l'enseignement de la non-dualité, de l'illumination l'éveil spirituel, la réalisation du soi, c'est ce dont parlait Jésus, ce dont parlait Bouddha selon, ce dont parlait Ramana Maharshi pour l'Advaita Vedanta, ce dont parlent les hindous, bref, ils sont nombreux dans les traditions à parler d'éveil spirituel, de vécu empirique de l'éveil, d'une réalisation spirituelle par soi-même ils sont nombreux les personnes à parler de cela. Mais celui qui n'a pas vécu l'expérience directe considérera qu'il s'agit d'une croyance. Revenons sur le scepticisme. Le véritable sceptique est censé être une personne qui doute. C'est quelqu'un qui doute, qui n'a pas de jugement, qui se garde de ses biais et de ses préférences personnelles. Et c'est là où ça me met en colère. Les sceptiques contemporains ne sont pas des sceptiques. Ce sont des personnes qui croient être sceptiques qui sont sceptiques en théorie. Mais il y a un énorme décalage entre la théorie et la pratique. Pourquoi il y a un décalage Parce que la plupart des sceptiques contemporains sont en réalité des matérialistes athées. Le « et » également des rationalistes, pour rajouter un paradigme de plus. Matérialisme, rationalisme, athéisme, ce sont des paradigmes. En épistémologie, on est face à un système de croyances. L'athéisme est un paradigme. Ce n'est pas, comme je l'explique dans la vidéo sur l'athéisme, une position neutre. <rire> il n'y a absolument rien de neutre dans la position de l'athée. Ce n'est pas neutre. C'est ce qu'il croit. Et comme c'est ce qu'il croit, il ne perçoit pas l'agissement, l'impact, l'incidence de son paradigme sur son expérience subjective de la réalité. Ça ne lui saute pas aux yeux. De la même manière... Toutes les positions que nous tenons par défaut, toutes les positions que nous tenons, nous ne voyons pas qu'il s'agit de position. Parce que c'est là où nous nous trouvons. C'est de là où nous percevons. Je ne vois pas là où mes pieds se posent. Je ne vois pas la position qui est la mienne actuellement, puisque c'est là où je me trouve. Et c'est le danger des paradigmes. Je suis matérialiste, je suis athée, je suis rationnel, rationaliste, je ne me rends pas compte qu'il qu s'agit de position par défaut. Le véritable sceptique devrait être excité à l'idée que je mette en lumière ces phénomènes. Souvent, ce n'est pas ce qui est produit. Il n'y a aucune excitation, il n'y a aucune joie. Au contraire, il y a un système qui est celui de la diabolisation. Il va être beaucoup plus simple de critiquer ce que je dis et de me critiquer moi en tant qu'individu, plutôt que de se rendre compte que ce que je dis est pertinent. Et c'est pourtant pertinent. Une personne qui est athée, matérialiste, doit, si elle pense être sceptique, si elle revendique une appartenance au scepticisme, doit utiliser ce doute sceptique sur les paradigmes auxquels elle adhère. Le sceptique doit être sceptique de l'athéisme, il doit être sceptique du matérialisme il doit être sceptique du rationalisme, il doit être sceptique pour de vrai, pas uniquement en théorie, pas uniquement quand ça l'arrange. Et c'est ce qui me gêne énormément sur les réseaux sociaux. On a des personnes diplômées, euh, ayant suivi euh, une éducation institutionnelle, académique parfois, ce sont des personnes brillantes, c'est ce que je veux dire, On en, voilà, face à des personnes qui ont étudié, euh, qui sont intelligentes qui ont un esprit critique aiguisé, je ne dis pas le contraire, il n'est pas question d'ailleurs d'émousser euh, cet esprit critique, d'abrutir avec un discours euh, euh, basé sur euh, du dogmatisme, de l'idéologie, et, et, des, et des, voilà, des, des, des, de la fantaisie, de la superstition. Ah non. Ce que je dis, c'est que le véritable sceptique doit douter de tout, et surtout de ses propres préférences personnelles. Pourquoi Parce que son expérience de la réalité est subjective. Donc celui qui dit « Je doute, mais la médiumnité n'existe pas. Je doute, mais tout ce qui n'est pas avéré par la méthode euh, scientifique et rationnelle n'existe pas. » Il doit se rendre compte que c'est un biais, c'est une perspective, c'est une prise d'opposition militante, il n'y a rien de neutre. Il y a abus, il y a mésusage. Il y a utilisation abusive de la méthode scientifique et c'est tourné en dogme, en idéologie. On ne peut pas se prétendre sceptique quand on est dogmatique, idéologique. Le scepticisme véritable, c'est questionner l'intégralité des paradigmes. Donc même quand je dis la réalité est spirituelle, ça peut être réalisé, cela doit être questionner, challenger, avec la même volonté de trouver la vérité, que le matérialisme. Tout doit être challengé. Je ne suis pas en train de faire l'apologie d'une croyance spirituelle quelconque. Je ne suis pas en train de faire l'apologie d'une tradition religieuse en particulier. Je dis juste que le véritable scepticisme doit être équanime vis-à-vis -vis de tous les paradigmes, de toutes les perspectives. On ne peut pas s'endormir sur une perspective sans se rendre compte qu'il s'agit d'une perspective et militer en faveur de cette perspective sans se rendre compte qu'il s'agit d'une perspective. Alors, ça fait beaucoup de perspectives mais on peut pas on ne peut pas en tout cas on ne peut pas que des personnes adoptent des, des idéologies, des croyances et tout un tas d'idées sur la nature de la réalité, elles ont le droit. C'est pas à moi d'aller les emmerder et de leur dire ce qu'elles doivent croire et penser. Mais par contre, qu'elles ne prétendent pas être sceptiques. Voilà, c'est tout. <rire> c'est ce qui me met en colère. On ne peut pas se prétendre sceptique et débunker, démystifier, sans se rendre compte qu'il y a des biais. Le biais, c'est que bah, si on débunk, euh, c'est que euh, il y a donc euh, une anomalie, une malfaçon. Si on démystifie, c'est qu'à l'origine, ça n'est pas mystique est-ce que le scepticisme a été utilisé là à ce moment-là pour questionner vraiment les bases Est-ce que c'est mystique ou pas Bon, il faudrait questionner. Le matérialisme, c'est la croyance que c'est la matière qui produit la conscience. Est-ce que ça a été questionné par le sceptique Ça doit l'être. Mon identité, c'est d'être un homme de 35 ans qui perd ses cheveux et qui a une petite barbe. Est-ce que j'ai questionné cette question d'identité en tant que sceptique Est-ce que tu as questionné ce que tu étais vraiment Ta notion d'identité Pourquoi je parle de cela Parce que souvent, lorsqu'on attaque ou on met en lumière le paradigme et les croyances d'un individu, il y a un processus qui est à l'œuvre, qui est celui d'un mécanisme de défense de l'ego. Pourquoi Parce que si j'attaque les croyances de quelqu'un... La personne est identifiée à ses croyances et elle va vouloir les défendre. Sa notion d'identité est corrélée à ses croyances. Vous allez voir un fanatique religieux et vous lui demandez « Est-ce que tu es ouvert d'esprit, toi ?» Ah oui <rire> Évidemment, Elle va vous dire que oui. Personne ne revendiquerait être fermé d'esprit. Pourtant, le scepticisme véritable s'appuie sur une ouverture d'esprit radicale. Et ce n'est pas ce qu'on observe chez le fanatique religieux. Alors, euh, l'athée, euh, matérialiste, euh, zététicien qui regarde cette vidéo se dit « bah oui, ça c'est vrai, on est d'accord, le fanatique religieux c'est un idiot, il n'est pas ouvert d'esprit, puisqu'il n'a pas les connaissances et le bagage intellectuel et euh, l'utilisation de la méthode scientifique. Alors que moi, j'utilise la méthode scientifique, donc euh, je suis très ouvert d'esprit. Est-ce que tu es ouvert d'esprit à l'idée que ta méthode puisse être limitée, faillible et qu'elle comporte des biais. Le paradigme méthodologique, par exemple. Euh, le, pardon, le matérialisme méthodologique, dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo « Science et paranormales qui croit. Si je crois que la matière produit la conscience, il faut que je me rende compte que je crois. Ça doit être questionné. En tant que sceptique, je dois questionner. Donc, euh, pourquoi faire cette vidéo Encourager le véritable scepticisme. Mais euh, quand j'affirme que la réalité est spirituelle, il, il faut être sceptique. Un vrai sceptique sera sceptique de ce type d'affirmation extraordinaire, alambiqué, alambiqué pour celui qui n'a pas eu un vécu empirique, forcément. Mais l'avantage, là où je me positionne en disant qu'il s'agit d'une connaissance, c'est que ça peut être réalisé par toi, directement, sans personne d'autre que toi. Comme ton expérience de la réalité subjective, ça ne peut être réalisé que par toi. Personne d'autre que toi ne peut réaliser le caractère spirituel de ton expérience humaine. Personne. Et le scepticisme doit être ton allié, l'ouverture d'esprit radicale. Mais pas uniquement pour la spiritualité. De manière générale, quand tu es exposé à une théorie, une idée, une croyance qui t'est étrangère... L'ouverture d'esprit radical, c'est je me rends compte que cette idée, elle est étrangère. Je, je, je n'y crois pas. Je n'ai pas de raison d'y croire, tant mieux. Je n'en fais pas une expérience directe. Je n'ai pas de raison d'y croire. Mais qu'est-ce qui pousse cet individu à croire cela Sur quoi ça repose Quand un religieux dit « la Bible a été écrite par Dieu, c'est la parole de Dieu », sur quoi est-ce qu'il s'appuie dans son raisonnement Sur quoi est-ce que s'appuie l'autre Est-ce que c'est une croyance, une connaissance Oui, je crois au dragon. D'accord, surprenant. Pourquoi est-ce que tu crois au dragon Parce que je crois que les dragons ont fait ceci. Que... D'accord, tu crois. J'ai vu un documentaire dans lequel la personne disait que... D'accord. As-tu expérimenté le dragon par toi-même Oui ou non Non. D'accord. Est-ce que tu es ouvert à l'idée que le dragon auquel tu crois puisse être issu de ton imagination Oui, c'est un bon point. Est-ce que tu es sceptique Oui, c'est un bon point. Est-ce que les dragons existent Eh bien, il faudrait définir ce que veut dire « exister ». Le véritable sceptique s'attarde sur le langage, la linguistique. Pourquoi Parce qu'il y a souvent des, des biais camouflés au sein des mots qu'on utilise. Je vais donner un exemple concret. Ce qu'on appelle la réalité. C'est un mot, la réalité. Mais il faut entendre que ce qu'on appelle la réalité, donc ce dont je fais l'expérience ici et maintenant, je l'appelle la réalité. Mais il y a un, un, un biais linguistique, caché, camouflé au sein de ce mot. Ce que j'appelle ma réalité sous-entend que c'est réel. S Épistémologiquement, je sous-entends que la réalité que j'expérimente maintenant est bien réelle. C'est une affirmation extraordinaire. Le véritable sceptique devrait la questionner, devrait mettre à l'épreuve cette idée. Et là, on se rend compte, c'est simplement véhiculé par le mot en lui-même. Je pourrais ne même pas m'en rendre compte qu'il y a cette idée derrière. C'est la même chose avec l'idée que le cerveau produit la conscience. C'est tellement admis parmi les institutions scientifiques, ça fait tellement consensus bah, qu'on pourrait tenter de ne pas questionner. C'est ce que je pousserais à faire parce que j'encourage le véritable scepticisme et pas le scepticisme de Pacotti. Le scepticisme de Pacotti c'est du dogmatisme déguisé. Je ne crois qu'en la méthode scientifique et en la validité de la méthode scientifique. Tout ce qui ne peut pas être démontré ou prouvé par la méthode scientifique n'existe pas ou est faux. pseudo mensonge, charlatan. Ah, C'est dommage. C'est dommage. Parce que la méthode en elle-même est une méthode postérieure à l'existence de la réalité. La méthode est humaine. Elle a été mise au point, conçue, imaginée par des humains. Elle est par nature faillible et limitée. Tony, c'est une erreur. Elle n'est pas limitée. Elle produit, elle fonctionne. Elle fonctionne, Tony. Elle produit des résultats. Ce n'est pas parce qu'une chose fonctionne et produit des résultats qu'elle est infaillible, qu'elle n'a pas de biais qu'elle n'est pas limitée, qu'elle ne comporte pas des tâches aveugles. C'est mon propos. La méthode scientifique est valable. Elle fonctionne, effectivement. Elle a permis, j'en parle beaucoup dans la vidéo sur science et paranormal qui croire, donc je vais passer très vite là-dessus et je n'ai pas envie de me répéter. Mais oui, elle, elle, on peut fabriquer des bombes et, euh, et des armes à feu avec euh, la méthode scientifique. C'est vrai, ça fonctionne. On arrive à tirer des missiles, on arrive à à faire exploser des bâtiments avec des populations à l'intérieur. Oh là là, qu'est-ce qu'il est en train de dire Regardez <rire> Il est anti-science, le mec. Il est en train de dire que la science ne produit que de la désolation, de la mort. Non, c'est pas ce que je dis. Euh, c'est vrai que quelqu'un qui aime la science, comme moi, euh, doit avoir une attitude sceptique jusqu'au bout. Et donc le scepticisme, quand il est appliqué sur n'importe quelle perspective, phénomène, outil, méthode, se doit de reconnaître certaines choses. Oui, la méthode scientifique fonctionne, mais c'est vrai qu'on s'en sert aussi pour fabriquer des bombes et faire péter des, des populations, tuer des gens. C'est une réalité. C'est grâce à la méthode scientifique. Il ne faut pas l'oublier. Donc oui, la, la méthode scientifique fonctionne, c'est vrai. Mais ce n'est pas parce qu'une chose fonctionne que ça ne doit m'empêcher de réaliser certaines limites. Et c'est le cas. Il y a des limites à la méthode scientifique. Donc le sceptique qui utilise la méthode scientifique comme une arme pour dégommer ce qui ne cadre pas avec la méthode scientifique est dogmatique. Il ne s'en rend même pas compte. Ce n'est pas un vrai sceptique. Il n'y a pas de scepticisme là-dedans. Si... Ça ne peut pas être prouvé par la méthode scientifique, ça n'existe pas, c'est faux. Oui, c'est du scientisme, c'est du rationalisme, c'est un paradigme. Hein. Donc ne prétendez pas être sceptique. soyez gentils. Vous avez le droit de croire à ce que vous voulez, les gars. Vous avez le droit de revendiquer, de militer, de détester le Reiki, le magnétisme, de prétendre que la médiumnité est une connerie, une aberration, de... Dire que la sortie de corps n'existe pas, que c'est de l'hallucination, que les expériences de mort imminente, c'est bidon, et que la spiritualité au sens large, c'est débile, idiot, stupide. Vous avez le droit de critiquer toutes les religions, et d'ailleurs on sera copains là-dessus, puisque c'est aussi ce que je fais. Mais euh, la non-dualité, quoi. Mystique chrétienne, soufisme chez les musulmans, la cabale chez les, les juifs dans le judaïsme. Advaita Vedanta, chez les hindous, taoïsme, est-ce que j'en oublie <rire> Les gens qui parlent d'éveil spirituel et d'illumination, du vécu empirique de l'éveil, ça, ça, ça fait un moment que ça, ça dure. Pas le premier à en parler, hein. puis je ne serai pas le dernier. Euh, mais c'est toujours la même conscience qui s'exprime, <rire> à travers différents outils, différents moyens, limités, <coughs> Fini. Pardon. L'encouragement qu'elle est le c'est d'être véritablement sceptique. Et un scepticisme bien utilisé doit, à la fin, être utilisé sur, sur lui-même. Parce qu'en fait, le scepticisme est aussi un paradigme. C'est euh, délicat euh, de l'accepter au départ, mais à un moment, il faut que je me rende compte que le scepticisme, donc ce doute, euh, m'empêche de vraiment percevoir la réalité telle qu'elle est. Donc pas telle que je voudrais qu'elle soit, pas telle que... Mes préférences me dictent qu'elles devraient l'être, parce que c'est vraiment le, le danger hein, euh, du faux sceptique, <rire> du scepticisme d'apparat. Il me semble beaucoup plus raisonnable que ce soit le cerveau qui produise la conscience. Il me semble beaucoup plus raisonnable et rationnel euh, que la médiumnité, ça soit faux. Il me semble beaucoup plus raisonnable que tous ceux qui parlent de spiritualité sont des gourous, des charlatans. Ils sont là pour faire du pognon. Ils sont là pour raconter de la merde. C'est beaucoup plus confortable, parce que ça répond à mon paradigme de départ. Mais ce n'est pas du scepticisme. Ce n'est pas du scepticisme. Et donc là où le scepticisme doit être dépassé, c'est qu'à un moment, je dois réaliser que ce doute que j'entretiens, ben c'est encore une projection que je fais sur ma réalité, parce qu'en fait, je doute. Et ce doute est agissant. Donc à un moment, je dois douter de mon doute. Et si Et si mon ignorance sur la nature de cette réalité était totale. Et si douter était encore une manière de la définir. Je tente de définir ma réalité. C'est de la matière, c'est des atomes, c'est des neutrons. Il y a un mouvement qui doit être effectué, qui est un mouvement de retour. Qui perçoit la réalité Qui perçoit et donc, normalement, ce chemin d'introspection, d'observation, sceptique qui observe tout ce que je dis, ça peut être observé par soi-même. Et c'est ce qui fait, et qui me confère un aplomb énorme, et qui fait, évidemment, que je puisse être catégorisé comme un gourou, ou une personne arrogante, orgueilleuse, illusionnée, trompeuse, qui tente de tromper. Qui tente de manipuler. Parce qu'en fait, j'appuie là où ça fait mal. Et pas parce que je suis meilleur que les autres. Parce que je suis tombé dans le piège moi-même. Tout simplement. Ça me donne un peu d'avance. C'est tout. J'étais athée. Je me prétendais sceptique. Je n'étais pas sceptique pour de vrai. J'étais sceptique en théorie. Comme la plupart de mes contemporains. Parce qu'il est extrêmement difficile redoutablement difficile d'être un sceptique en pratique. C'est très dur, très dur. À partir du moment où j'appuie sur un interrupteur chez moi, je ne suis pas dans le doute que la lumière va jaillir de l'interrupteur et donc de l'ampoule. Non, j'ai une attente. Je m'attends à ce que ça réponde à mes croyances, à ce que je crois. La lumière va jaillir, toutes les raisons qu'elle le fasse. C'est ce qui s'est toujours passé, toujours produit. Il n'y a pas de raison alors je m'attends à. Je ne suis pas sceptique. Parce que le véritable scepticisme, c'est un scepticisme total, inconditionnel. Je dois douter de tout. Donc euh, voilà, il y a dans notre langage, comme je disais tout à l'heure, avec la réalité. La réalité, on part du principe que donc c'est réel. S'il s'agissait d'une illusion, et s'il s'agissait d'un rêve, par exemple, et s'il s'agissait d'une expérience de la conscience un jeu. Un jeu. La conscience joue. Et si c'était ça Ce n'était pas réel au sens strict. Si c'était imaginaire, au sens de imaginer par une conscience, comme un rêve. Et si c'était ça En appelant réalité et en étant plus sceptique de ce qu'est la réalité, pour moi, c'est solide, c'est de la matière, il y a des atomes, c'est de l'énergie, je suis un objet physique dans le monde, je suis un homme, et ça aussi. Surtout ça, mon identité, elle doit être passée au crible de mon scepticisme. C'est vrai que j'ai un nom, j'ai un prénom, j'ai une date de naissance. Est-ce que vraiment, je suis un homme Et si j'étais autre chose Quoi Qu'est-ce qu'il raconte qu Comment est-ce que je pourrais être autre chose qu'un homme oui, mais le scepticisme, les gars Et si étais autre chose qu'un homme Et si tu étais, affirmation extraordinaire, une conscience éternelle, illimitée, absolue, infinie, qui se ferait croire, le temps d'une vie humaine, qu'elle est un homme C'est pas possible, c'est pas vrai. <rire> c'est une croyance, c'est une religion, c'est quoi ce truc-là Cela peut être réalisé par le vécu empirique. Pas soi-même. Directement. Il n'y a pas d'homme dans l'expérience. Il n'y a personne. Il n'y a que de la conscience. Je me parle à moi-même, là. Je le vois bien. Je me parle à moi-même. Que de la conscience. Et c'est la mienne. Et c'est moi. Sauf qu'il y a une différence entre ce qui est absolu... Et ce qui est relatif, la non-dualité, l'éveil spirituel, l'illumination, ce ne sont pas des croyances, ce ne sont pas des croyances auxquelles on adhère. Et si on adhère à cela, comme par exemple la religion nous invite à le faire, euh, croire en Dieu, c'est s'éloigner de ce qu'est Dieu. Si je crois en Dieu, c'est croire. Pas question de croire, question de réaliser. Je dois être sceptique des croyances, toutes les croyances que je tiens pour vraies. Toutes celles qui me semblent tellement évidentes que je ne les questionne même pas. C'est tellement évident que je sois un humain. Tu racontes n'importe quoi, c'est tellement évident. Regarde, j'ai un corps. Qui observe le corps Il y a des pensées qui disent que je suis humain. Qui observe les pensées Il y a des émotions qui sont en colère parce que tu es en train de raconter un truc. Comment un mec comme ça peut peut diffuser des, des bêtises, des âneries pareilles sur Internet et parler de scepticisme. C'est quoi ce philosophe de merde qui observe cela Il y a une conscience. Il y a quelque chose en toi qui perçoit. Et donc, la matière, quand je dis tout est de la matière, eh bien, il faut réaliser, il y a une invitation à réaliser que ce qui perçoit la matière, c'est la conscience. Voilà. Donc, euh, à entendre avec scepticisme, oh, « Ne me croyez pas sur parole, ça serait fâcheux, ça serait dommage, ça serait idiot, même, ça serait profondément idiot. » C'est un peu le problème des religions, d'ailleurs. On a un vécu empirique par une personnalité comme Jésus, si tant est qu'elle ait vraiment existé. On a un personnage historique, Jésus, qui témoigne d'un vécu empirique. Le Père et moi, nous sommes un, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire le Père et moi, nous sommes un Le Père et moi, nous sommes un. Dieu et moi, Dieu et Jésus, nous formons un. Il n'y a pas de séparation. Tiens, ça tombe bien, parce que entre Tony et la réalité que je perçois, c'est pareil, il n'y a pas de séparation. Mais s'il y a une séparation, Tony, il y a ce qui est à l'intérieur de moi, mes pensées, mes émotions, mes sensations physiques. Et puis il y a ce qu'il y a à l'extérieur de moi, et la limite c'est autour de mon corps. Je vois bien que là je me trouve dans l'univers, sur Terre. Et ça doit être questionné, avec scepticisme. Est-ce que la limite entre ce qui est le monde intérieur et le monde extérieur existe vraiment ailleurs que dans mon mental, ailleurs que chez moi Est-ce qu'il y a vraiment une séparation ou est-ce qu'elle est illusoire, fictive, imaginaire est-ce qu'il ne s'agit pas d'une projection mentale que j'effectue moi-même, comme un calque que je viendrai apposer sur ma réalité Est-ce que je ne suis pas en train de dire, d'affirmer, qu'il existe une séparation entre ce que je suis et la réalité La non-dualité, c'est la réalisation empirique de la non-séparation entre la réalité et ma nature, et ce que je suis, et mon identité. Tony ta vidéo ça partait bien parce que voilà moi je suis sceptique mais tu m'as perdu là je comprends rien tu parles de spiritualité <rire> ah ouais, je comprends je comprends euh... je comprends parce que bah, derrière en fait la critique du scepticisme contemporain qui est souvent complètement opposé au discours spirituel, il faudrait définir ce qu'est le discours spirituel parce que le discours que je tiens n'est pas celui euh, de, de tous et de toutes. Un gars qui dit j'ai vu Jésus, euh, euh, on va aller au paradis ou en enfer, euh, repentez-vous, machin, bon, on n'a pas le même discours. C'est parce que moi, je suis plus non dualité, quoi. Euh, L'équipe de la non dualité. Mais c'est pas un dogme, la non-dualité. C'est justement la fin de tous les dogmes, la fin de tous les paradigmes, la fin de toutes les perspectives. Il ne reste que la réalité. Il n'y a qu'un seul être. Et c'est moi. Dans mon vécu empirique. Je n'en suis pas séparé. Tony est une petite excroissance amusante. <rire> Rigolote, charmeuse, qui vient raconter ce, sa petite tambouille. Voilà. Mais... Euh... Si je crois à Tony, donc si tu crois le discours de Tony, tu te trompes. Il faut le vécu empirique. Et... Et voilà, ça doit être poursuivi. La quête de la vérité doit être capitale chez le véritable sceptique. La seule affirmation que je fais, c'est que oui, elle existe. Il y a une vérité à trouver. La nature de la réalité est spirituelle. Ça peut être réalisé. Voilà. Donc bon, les sceptiques, soyez vraiment sceptiques. N'utilisez pas la méthode scientifique pour dire « ça c'est vrai, ça c'est faux, ça ça n'existe pas, ça c'est du mensonge ». Quand vous faites du militantisme en utilisant la méthode scientifique pour dire ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas, le yoga, c'est un truc de gourou La méditation, jamais, c'est n'importe quoi Effectivement, nous ne parlerons... Euh... Ah, moi, j'essaie de parler votre discours, de, de, de parler votre langue, parce que c'est la mienne à la base. Je suis sceptique, athée, matérialiste à la base, donc je suis plutôt confortable à utiliser tous ces termes. Et un, un matérialiste qui envoie des postillons comme je, celui que je viens d'envoyer, euh, ça court pas les rues. Hein. Euh, donc ouais, oui, moi, je suis très confortable avec euh, avec euh, le matérialisme, euh, l'athéisme, et le scepticisme, de manière générale, la zététique, je suis assez confortable avec tout ça, parce que c'est de là d'où je viens. Ce sont les paradigmes auxquels j'ai adhéré. Par un vécu empirique en 2015, il y a eu réalisation euh, du caractère illusoire de mon ego. Donc euh, ça a été vu, perçu, et euh, de ce fait, euh, bah, ça a amené euh, tout un tas de chamboulements dans mes croyances, mes connaissances. Parce que quand je dis croyance, on peut « Ah, donc ce vécu t'a poussé à croire et à adhérer à des machins chelous parce que t'as vu des vidéos sur YouTube et donc tu t'es mis à croire à la spiritualité. » Non. Croire, ce n'est pas connaître. Comme si j'affirmais avec aplomb Soyez sceptiques, mais oui, la terre est ronde. » En fait, c'est ça. J'avais une ribambelle de gens qui crient « La terre est plate, la terre est plate. » D'accord. Moi, je vous dis « Non, elle est ronde. » Mais ne me croyez pas, sur parole, soyez sceptique, jusqu'au bout, questionnez, cherchez, vous verrez, elle est ronde, j'ai raison. Donc ça me pousse à avoir un petit sourire arrogant, mais vous verrez, ouais, c'est à réaliser, c'est pas une croyance. Si c'était une croyance, euh... bah ça, le principe de la croyance, c'est que ça s'appuie sur quelque chose, en vérité. Pour croire, avant de croire, il faut que j'existe. Et donc comme cette connaissance directe revient à la source même de son existence, de ce « je » qui existe, « j'existe », la source de mon existence est la conscience qui perçoit, le « soi », la présence, le témoin, l'absolu en moi. Comme c'est cette présence qui perçoit, quand je dis « j'existe », je ne crois pas que j'existe, je le sais, c'est C'est connu en chaque instant. C'est une expérience directe, empirique. C'est de la connaissance. Je ne crois pas que j'existe. Je n'ai pas adhéré à une théorie qui dirait « j'existe ». C'est ça qui est délicat, c'est que celui qui n'a pas le vécu empirique se précipite dans ce qu'il croit être une brèche, et il va démonter, en tout cas tenter de démonter le discours, qui reste du vent. C'est de, de la branlette intellectuelle, là. C'est de la philosophie de comptoir, de, de canapé. On dirait qu'il n'y a pas d'application concrète dans le vécu quotidien. Mais il y en a terriblement à chaque instant. Euh, je vais terminer là-dessus. J'ai eu beaucoup de plaisir à te tourner cette vidéo. Euh, C'est une vidéo que j'avais déjà tournée une première fois. Euh, mais mon voisin a eu la bonne idée de faire des travaux en plein milieu. Et j'avais quand même lutté, continué d'essayer d'expliquer euh, avec beaucoup d'entrain, d'enthousiasme, mes idées. Et la vidéo était pas si mal. Euh, mais je me suis dit, oh, je vais tenter une deuxième fois, voir ce que ça donne. Si j'arrive à, à mieux traduire cette idée derrière. Il y a un encouragement, celui d'être sceptique pour de vrai. Voilà. Pas sceptique à la façon de Tony, ça n'a rien à voir avec moi. C'est un encouragement au scepticisme véritable, le doute réel. Je dois me méfier de mes biais, de mes préférences personnelles, et je m'inclus dedans. Parce qu'il y a toujours des idées, des croyances, des informations qui sont véhiculées, transmises. « Ah, il faut faire attention au soleil, il faut mettre de la crème comme ça. »« Ah, il faut faire attention, cette information, regarde, il s'est passé ça, c'est la vérité. » À chaque instant... Il y a une confrontation à, à l'utilisation du scepticisme, pour de vrai, à chaque instant, dans ma méfiance, dans mon esprit critique, mon sens du discernement, à chaque instant. Mais ce vers quoi j'encourage, la, la démarche que j'encourage, c'est une démarche de scepticisme vis-à-vis -vis de l'existence elle-même de tout ce qui est raconté, dit, perçu, sur l'existence le, elle-même. Donc ces méta, ces métaphysiques, ces existentiels sont des grandes questions profondes, spirituelles. Oui, pas spirituelles par choix, par préférence. Il faut comprendre que quand il y a eu ce vécu en 2015, euh, il y a eu un effondrement égotique dans un premier temps. Un effondrement égotique parce que il faut bien comprendre que j'étais athée il était hors de question pour moi d'adhérer à une quelconque forme de spiritualité il y a eu un rejet énorme de la spiritualité car je l'associais à la religion j'avais pas compris qu'être spirituel c'était pas être religieux être spirituel ça veut dire quoi bah... Pas grand chose au final on pourrait voir la vie spirituelle comme la tentative d'incarner dans la vie humaine des réalisations spirituelles ce que je réalise donc qui a un mouvement intérieur qui ne peut être traduit à l'extérieur autrement que par mes actions mes pensées mon comportement et donc c'est là où je considère qu'il me reste encore énormément de travail à faire. <rire> c'est la vérité. Et encore énormément de travail. Euh, parce que derrière la réalisation du caractère illusoire de mon ego, comme je l'explique, l'ego est toujours là. Euh, l'ego est toujours sensible à la vie quotidienne et au choc de la vie quotidienne. Voilà, un moment où il y a plaisirs, il y a souffrance. Il y a quand même une énorme différence avec le vécu que je pouvais avoir dans mes jeunes années, mon adolescence, la fin de mon adolescence, etc. Même le début de ma vie d'adulte, hein, puisque 2015, ça, ça fait quelques années maintenant, mais il y a eu une longue période où euh, tout ça a été très étranger à mon fonctionnement. Et en même temps, c'était déjà là. C'est le paradoxe. Il y avait déjà une conscience qui percevait. C'est juste que j'étais totalement identifié au aux, aux personnage, à l'ego, à moi, petit moi c'était tellement euh, euh, Cette identification était tellement forte qu'il y avait une souffrance à chaque fois. Je prenais de plein fouet. Il n'y avait pas ce recul qui est permis par euh, la réalisation empirique de « je ne suis pas la pensée, je ne suis pas le corps ». Ce n'est pas juste « je crois, je ne suis pas la pensée ». Il y a eu une réalisation et du coup, quand la pensée arrive, euh, elle, est, elle est vue, elle est perçue, elle n'est elle est plus autant euh, crue qu'elle pouvait l'être avant. Voilà. Et donc ça, ça... C'est un, une, une euh, un vrai moyen de goûter à, à la paix, d'être moins euh, déstabilisé. Voilà. Parce que les pensées négatives, euh, j'en je, ai toujours. Des émotions difficiles, j'en ai toujours. Et des épreuves de vie ou des moments euh, désagréables, j'en ai toujours. Ça n'a pas disparu. La seule chose... Qui, la chel... <rire> Je vais y arriver. La seule chose qui change, c'est le regard porté sur l'épreuve, le regard porté sur l'événement, le regard porté sur le vécu. C'est la seule chose qui change. Ah, j'ai réussi à le dire. Pas évident. Euh, une perspective. Si je me prends pour l'humain qui prend de plein fouet, ça fait très très mal. Si j'arrive à avoir ce recul qui est déjà là finalement, hein, parce que la conscience n'est pas le corps, n'est pas la pensée, elle n'est pas. Mais ce, ce déplacement du sentiment de, de l'identité, euh, euh, ben je n'en suis pas là. Voilà, je n'en suis pas là, donc euh, je ne me prétends pas être euh, un grand euh, guide spirituel, un grand maître réalisé ou je ne sais trop quoi. J'aurais plutôt tendance à, à vous orienter toujours vers des personnes plus, plus avancées que moi sur le chemin. La particularité qui est la mienne c'est que comparativement à certains maîtres spirituels qui vont d'emblée euh, affirmer ou balancer des, des affirmations un peu extraordinaires sur la nature spirituelle de la réalité, la différence avec moi, c'est qu'on euh, va s'attarder sur euh, l'athéisme, le matérialisme, euh, l'épistémologie, on va s'attarder sur ça, parce que euh, bah, ce sont des obstacles, en fait. Ce sont des obstacles. Voilà. Ça, je peux, je peux, je peux en témoigner, je peux enseigner là-dessus. Je peux être utile là-dessus. Après, euh, Ramana, euh, <rire> Bouddha, et d'autres, hein, c'est pas les seuls. Eckhart Tolle. enfin voilà, il y a tout un tas d'enseignants de, de la non-dualité euh, très valables. Euh, Eric Tolone, très très bon enseignant de la non-dualité. Euh, voilà, ça... ça sont euh, des individus euh, très inspirants. Très inspirants. Donc euh, voilà. Là où moi je peux apporter ma patte, c'est euh, sur cette partie-là. Parce que quand un gars, un bonhomme raconte euh, « après la mort, il y a ça » ou euh, « la mort est une illusion bon, ben, », c'est vrai que pour le sceptique, euh, le mec qui est plutôt athée matérialiste, ça ne fait pas de sens. Donc il euh, y a toute une compréhension. On ne peut pas accéder à cette compréhension si on n'a pas d'abord déconstruit le matérialisme. Parce que si je me crois être mon corps, si je crois que mon cerveau produit ma conscience, le fait qu'on puisse, qu puisse dire que la mort est une illusion, ça ne fait pas de sens. Donc il y a toute un, une déconstruction intellectuelle, logique, mentale, épistémologique à faire. C'est ce que je me propose de faire. Voilà. Moi j'ai beaucoup de joie à le faire, hein. Moi ça m'enchante me, ça me, ça de faire ça. J'espère que, que ça t'intéresse. Donc euh, voilà, c'était la vidéo du jour sur le scepticisme. Abonne-toi. N'hésite pas à me faire part de tes remarques, de tes commentaires. Je lis tous les messages, tous les commentaires. Parfois, certains messages sont désagréables. Euh, certains messages, euh, on voit que la personne a commenté sans consommer l'intégralité du contenu, sans questionner, sans, euh, sans réfléchir. On est dans la réponse émotionnelle. C'est un peu le propre euh, de l'ego, quand il se sent menacé, donc quand je menace... Euh, pas parce que je veux menacer pour menacer, mais quand je menace une posture, une perspective, comme l'athéisme, c'est très désagréable pour un athée de s'entendre dire qu'il est dans un paradigme. Hein. <rire> c'est très désagréable à quelqu'un qui a une position par défaut qu'on lui dise euh, « ta position est par défaut ». On dit « mais c'est qui ce connard ?». Ah mais j'étais à la même position en fait, hein, donc, euh, et je voyais pas, donc je te le dis, voilà, t'en fais ce que tu veux, mais <rire> ben, ouais, je me suis fait avoir, comme toi, donc euh, je te le dis, c'est... C'est quelque chose qui est très dé délicat, c'est que la personne voit une agression égotique, euh, là où profondément pour moi, et ça j'entends je, je, qu'on puisse ne pas me croire, hein, mais moi c'est un acte d'amour. Euh, c'est un, un acte d'amour de faire ça. Euh, j'ai été tellement, ça, ça risque de m'émouvoir, mais j'ai été tellement euh, époustouflé par cette euh, réalisation euh, que la réalité était finalement spirituelle que la mort était effectivement une illusion, euh, ça a été vécu, réalisé. Ça a été tellement époustouflant, tellement fort, tellement soudain, tellement incroyable. Il y a une telle beauté dans cette expérience humaine, euh, dans le design. Euh, C'est tellement beau et profond à la fois, en fait. Il y a une telle... C'est au-delà, en fait. C'est au-delà des mots, au-delà de l'intellect, au-delà de la logique. Il y a une beauté euh, ineffable. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de l'absolu comme étant inexprimable. C'est au-delà des mots, au-delà du langage, au-delà, c'est au-delà, c'est absolu. Et je vois bien que dans les réalisations qui ont été les miennes, j'ai effleuré, touché, touché du doigt, et encore, effleuré, c'est vraiment le mot, effleuré, j'ai ricoché à la surface. <rire> Mais ce, ce simple ricochet a déjà tout changé, alors je n'ose imaginer ce qu'il est possible de, de vivre, avec une ouverture d'esprit radicale. Le scepticisme, il est important pour les personnes qui sont en chemin spirituel, parce que ça va être aussi un moyen de devenir hermétique, et de se protéger des discours conspirationnistes, complotistes, anti-science, de base, c'est aussi ce qui va empêcher de tomber dans les pièges classiques de la guérison par l'alternative, sans considérer les voies traditionnelles que sont la médecine traditionnelle. Et la science, et les médicaments, et les traitements, ça ne doit pas être rejeté. En tout cas, c'est mon propos. Ça ne doit pas être rejeté. Et quand je deviens émotionnellement euh, sceptique de Big Pharma, on entend souvent ça, Big Pharma. J'ai droit d'être... Euh, de douter de la volonté véritable de ces entreprises de servir l'humanité et de permettre la guérison, plutôt que de faire du, du, du profit à tout prix. Euh, J'ai droit d'être sceptique de ces choses-là. C'est même... Euh, ça serait anormal de ne pas l'être. Mais dans mon attitude ensuite face à certaines décisions... Euh, se vacciner, pas se vacciner, se soigner ou de, de pas. Euh, j'essaie d'avoir, et donc là c'est vraiment Tony qui parle, j'essaie d'avoir une approche englobante et sceptique. Euh, le Reiki c'est de la merde, la médiumnité c'est de la merde, sortir de son corps c'est impossible, toutes ces choses qui sont affirmées, sont souvent affirmées, sans passage à la partie pratique, pragmatique, concrète. Le passage de, du blabla à l'expérience directe. J'étais le premier à dire que sortir de son corps était une connerie, puis quand ça a été vécu par moi-même, euh, ça m'a bien calmé. Hein. Ça m'a bien calmé. Euh... Voilà, je te laisse sur euh, ces propos. Euh, je t'encourage à être euh, un véritable sceptique à ne pas être un faux sceptique qui se cache derrière une méthode, un outil, une préférence, une idéologie, un texte. Scepticisme total, ouverture d'esprit radical. Il faut une ouverture d'esprit radical. Voilà. La réalité est trop contre-intuitive pour ne pas accentuer là-dessus. Il faut une ouverture d'esprit radical, totale, absolue. Si je rejette, si je rejette ce qui me semble pas juste, raisonnable, ou ce que je n'aime pas, si je fais ça, j'ai perdu, j'ai perdu la partie, je ne suis plus sceptique. Je me suis euh, trompé moi-même. Et c'est le plus grand danger, en fait. Se tromper soi-même, la réalité subjective, je peux me tromper moi-même. Ah, ça tombe bien que tu dises ça, Tony, parce que clairement, tu es pour moi l'expression de quelqu'un qui se trompe lui-même. Tu as l'air intelligent, tu as l'air d'avoir un petit bagage... Euh, euh, tu t'exprimes correctement, en tout cas, c'est intelligible. Il y a des mots un peu savants par-ci, par-là, mais ça pourrait très bien être une manière de, justement, d'hausser la validité de ton discours. Mais euh, moi, je pense que tu es quelqu'un qui s'illusionne grave, quoi. Et un jour, tu déchanteras, tu, tu te rendras compte que la spiritualité, c'était de la merde, ça n'existait pas. Tu te rendras compte que tu étais tombé euh, euh, dans une idéologie New Age et que tu n'en avais pas conscience. Voilà ce qu'on pourrait très bien affirmer et dire à la en regardant, en consommant mon contenu. Il n'y a pas de problème, pas de problème avec ça, ça n'est pas le cas. Voilà. <rire> ah bah, il va falloir se contenter de ça. Non, mais ça, ça n'est pas le cas. Euh, faut faire attention à, à cette idée de réalité subjective euh, et se méfier de ce que je tiens comme une connaissance et ce que je tiens comme une croyance, euh, ne pas confondre les deux. Voilà. Donc le fait que j'existe n'est pas une croyance, hein, comme je le disais tout à l'heure, et c'est là-dessus que repose l'idée même de la spiritualité, de la non-dualité. Donc euh, c'est ce vers quoi j'invite à, à creuser, et euh, avec méthode, euh, sans idéologie, sans, en se méfiant de ses, ses goûts, ses préférences. Le fait que la réalité soit spirituelle, c'est à l'encontre de mes goûts personnels. Voilà. <rire> ce n'était pas... Euh, moi, je n'avais pas envie. <rire> moi, ça m'allait bi bien, ça ça rendait un peu triste, mais... L'idée que ma conscience s'arrête au moment de ma mort, ça me convenait. Ça me rendait un peu triste et ça me faisait peur. Mais euh, je l'avais accepté. J'espérais pas qu'il y ait autre chose comme un, un, un fou s'accrocherait à un désir plein d'espoir. Je voudrais, je veux, et donc du coup, oh, ah tiens, on dirait que... Illusion. Non, c'est l'inverse. C'est « Ah euh, non, moi, j'y crois pas, j'y crois pas, c'est de la merde. » Et là, expérience directe, vécu empirique, réalisation. <rire> l'ego qui ben, qui, est vu, euh, qui est vu, donc euh, l'ego, il est vu. Quand il est vu, il est vu par quoi Il est vu par la conscience. Donc euh, la conscience ne peut pas mourir. On voit que a... c'est l'ego qui peut mourir. C'est l'ego qui a peur de mourir. Et qui fait tout pour survivre. S'alimenter, boire, faire ses besoins, se reproduire... Se méfier, c'est parce qu'il y a peur de la mort. Donc il y a volonté de survivre. Pour la conscience, euh, si tu veux, Dieu, il est un petit peu au-dessus de cette idée de vie et de mort. Quoi. Il n'est pas trop menacé. C'est ça l'idée. La conscience n'est pas menacée pour de vrai. C'est de la conscience. Donc l'éveil, c'est réalisation de la l'illusion de la menace. Les peurs, euh, comme la peur de la mort, ça fait partie des enjeux qui sont créés pour donner un intérêt, une validité à la vie humaine. Un challenge, euh, du sens, mais au fond, euh, ça n'est pas réel au sens strict. C'est imaginaire, c'est un rêve, c'est le rêve de la conscience. De la même manière que tu fais des rêves la nuit, et qu'en réalité tu n'es pas le personnage dans le rêve, mais que, celui qui dort, celle qui dort, et eh bien, dans ta vie réelle, ici et maintenant, c'est pareil. Tu n'es pas ce personnage. Tu es ce qui rêve. Et ce qui rêve est au-delà. C'est la conscience qui rêve l'histoire de ta vie. Et ça peut être réalisé. voilà euh, J'arrête là-dessus. Merci à toi pour ton visionnage. Si as regardé jusqu'au bout, merci. Merci. Tu peux ne pas être d'accord Commente si, si c'est le cas, s'il y a des points sur lesquels tu as envie d'insister, de revenir. Euh, si tu découvres la chaîne, je t'invite à regarder euh, d'autres vidéos dans lesquelles euh, je parle d'autres sujets. Hein. C'est une chaîne de développement personnel, donc de non-dualité, d'épistémologie. Euh, la vidéo sur l'athéisme, sur le paradigme, sciences paranormales qui croire, qui peuvent être des épisodes complémentaires. Il y a une vidéo qui sort tous les dimanches matins. Dans la description de la vidéo, je te laisse les livres que j'ai pu écrire, les masterclasses offertes, procrastination, générer des revenus grâce à l'écriture de livres. Je ne m'en cache pas, je génère de l'argent grâce aux livres que j'écris. J'écris des livres sur différents sujets, majoritairement le développement personnel. C'est vrai que c'est souvent un angle qui est utilisé contre moi. Tu racontes tout cela parce que ça participe justement à euh, alimenter... Euh, ton petit fonds de commerce bon cette vidéo est gratuite euh, si tu ne veux pas euh, acheter ou tout va bien <rire> c'est une vidéo gratuite j'ai beaucoup de joie à passer une heure en face caméra à parler de spiritualité et d'épistémologie de... Voilà, ce sont des sujets qui m'animent mais profondément et où je pense c'est euh... <rire> c'est une idée que j'ai, que ça peut servir que je peux contribuer que Tony peut contribuer. C'est une idée satisfaisante. Contribuer dans la vie des autres. Apporter un éclairage, apporter un questionnement, motiver à la recherche euh, du questionnement sur la nature de cette réalité, sur la vie, la mort, le sens de cela. Donc c'est de la philosophie, mais comme j'appuie tout cela aussi de développement personnel, il y, y aura d'autres vidéos, hein, tu verras. Des choses assez pratiques. moi bon, je parlais de séduction. Enfin, tu vois, il y a des choses assez pratiques. Euh, je prends beaucoup de joie, euh, enfin, de plaisir. J'ai beaucoup de joie à, à faire ça. Donc, ne serait-ce que par plaisir égoïste, euh, je, je le ferai quand même. Donc, même si euh, ça ne générait pas d'argent, euh, ah, je le ferai quand même. C'est trop... Euh, ça me tient trop à cœur pour ne pas être fait. Voilà. Passe une bonne journée, abonne-toi, like, partage-la à un sceptique. Demande-lui, est-ce que tu es vraiment sceptique euh, Et puis, euh, à très bientôt. Merci à toi, et je te retrouve dimanche prochain. Salut